Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir aujourd'hui comment réaliser ce type d'illustration. Donc il y aura deux parties. La première partie, où on va créer notre boîte à outils dans laquelle on dessinera les montagnes, les rivières, les arbres. Également les formes qui nous permettront d'avoir de, des contours différents tout autour de l'île. Et puis ce contour noir. Une fois que cette première partie sera finie, on créera vraiment l'illustration à proprement parler avec les textures et tout ce qui s'ensuit. Donc, on ouvre un nouveau document. J'aurais dû changer, j'aurais dû tout de suite choisir ici, un cas de paysage, voilà. Et on va donc déterminer nos couleurs. Donc, on clique sur rectangle, je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL pour un petit carré. Je vais prendre cette couleur marron-là je sélectionne la flèche noire ou F1 Tac. je duplique, CTRL D je clique en appuyant et je déplace vers le bas en appuyant sur CTRL encore une fois je duplique je glisse vers le bas je duplique CTRL D et je glisse vers le bas je sélectionne, j'aime bien aligner les objets les uns par rapport aux autres voilà. donc là cette couleur ce sera du noir du marron, du orange on va prendre ce orange là et là du jaune on va prendre ce jaune là donc on enregistre ce document carte voilà donc, je déplace ici en cliquant sur la molette de la souris je clique ici sur l'outil texte je clique et je tape Couleur. je clique sur la flèche noire je clique, je glisse, couleur je clique sur la molette de la souris je reste appuyé, je déplace je duplique cet élément et d'ici on dupliquer je déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale je clique sur T et là je vais écrire montagne et là on va réaliser à peu près trois types de montagnes différentes donc je sélectionne sur l'outil dessin à main levée. Lissage on va diminuer à 35. Forme aucune. Mode euh, basique et régulier. Et donc là je dessine à peu près voilà, une montagne haute. Voilà, le tracé est correct. Je vais déterminer des zones d'ombre ici. Voilà. Là ce sera foncé comme ceci. Voilà, cette forme va me permettre de faire une intersection. Alors là, j'ai ma forme. Il m'en faut une deuxième, donc celle-là, que je vais dupliquer. Édition, dupliquer. Je sélectionne les deux objets. Donc celui-là est sélectionné. J'appuie sur Shift. J'appuie sur ce deuxième objet. Et je vais dans Chemin, Intersection. Donc cette partie-là sera en marron. Donc je clique ici sur la pipette et je sélectionne donc cette couleur voilà. je vais créer une autre forme ici pour que le haut de la montagne soit enneigé donc je clique sur l'outil dessiné à main levée je fais une petite forme comme ceci voilà. flèche noire ou F1 je clique sur cette forme que je duplique encore une fois je clique sur cette forme là et je vais dans le chemin intersection et je mets du bleu donc je vais supprimer le contour noir ici donc soit je peux le supprimer ici en faisant clic droit supprimer ou soit j'aurais pu afficher la palette ici remplissage et contour, aller dans contour et cliquer sur la croix ce que je vais faire pour cette forme là je clique sur la croix je sélectionne cet objet qui est en arrière. Style de contour, on va y mettre une épaisseur à 1. Je valide. Bon, c'est passé. J'aurais peut-être dû mettre 2. Voilà. Et je vais placer cet objet en premier plan. Voilà. On va grouper ces trois objets. Donc 1, 2, 3. Je les sélectionne en appuyant sur Shift. Et je vais dans Objet. Ou, P, ou CTRL G j'appuie sur moi voilà, pour dézoomer avec l'outil éditer les nœuds, on peut bien sûr retravailler cette partie là, si on en a envie supprimer des nœuds donc je clique sur le nœud, je le supprime et on va mettre un petit dégradé donc en cliquant ici je clique je glisse voilà donc notre première montagne est faite L'objet est bien groupé. J'enregistre. Excusez-moi. Voilà, j'enregistre. Je vais refaire donc une autre montagne. Donc Je vais aller un peu plus vite. Outil crayon. Comme ceci. Je détermine des zones d'ombre. fin pour ce pour l'outil flèche noire je sélectionne ces différents objets je les combine chemin combiné voilà. je duplique cet objet ctrl d je sélectionne chemin intersection je vais appliquer un dégradé je l'ai déjà créé je prends celui là Le contour de mon objet qui doit à supprimer je vais passer cet objet-là au premier plan et je change son contour, je le mets à 2 je groupe, CTRL G je réduis alors pensez aussi à bien décocher ici ce qui permet quand on réduit la taille de l'objet que le contour soit toujours à 1 à 2 pardon, vous voyez il reste à 2 donc ça nous fait 2 montagnes une petite dernière toute simple hop hop je vais rajouter un nœud ici là. f6 pour avoir l'outil Crayon enlevé un enfin, outil à main levée je duplique, je sélectionne et intersection c'est CTRL plus étoile. Je sélectionne le même dégradé. Hop. F1, je supprime le contour. Je fais passer cet objet là au premier plan. Épaisseur de. Je groupe CTRL G, je réduis. Allez, une quatrième montagne, ça va être toute simple, ça va être celle-là. Tac. En déplaçant un peu. Voilà. Donc pour les montagnes, c'est fait. On va maintenant déterminer les rivières. Alors pour faire les rivières, il nous suffit simplement de faire une forme. Donc je prends un outil carré. J'appuie sur CTRL pour rester bien proportionnel. F1, je fais une petite rotation, donc je clique ici pour avoir les petites poignées de rotation. Je glisse en appuyant sur CTRL, ce qui me permet d'être... C'est pas terrible. Bon, on va faire ça un peu au pif. Voilà, elle est comme ceci. Outil éditer les nœuds. Je convertis l'objet en chemin, et je supprime ici un nœud. Je vais réduire, je vais enlever les poignées, donc j'appuie sur CTRL et je clique sur le petit rond, qui devient rouge. Je réduis la forme, comme ceci, je la passe en noir. Je supprime le contour, et je clique ici sur noir. Donc j'ai fait une sorte de flèche, cet objet, donc c'est une forme, donc je vais écrire au-dessus forme, donc, je duplique, Hop. là je vais faire mes formes. Donc ce qui me permet quand j'utilise par exemple l'outil à main levée, je sélectionne donc ma forme, je copie, édition, copier, Outil à ma Et dans le forme, ici, j'utilise à partir du presse-papier. Donc, ce que j'ai copié dans le presse-papier sera utilisé. Ce qui me permet d'avoir, voilà, la petite rivière, le départ et la fin. Très facilement. On va maintenant faire des, des arbres. Très facilement. Très simplement. Hop. Arbre. J'enregistre. On sélectionne l'outil crayon. On va faire une petite forme, comme ceci. Contour, comme tout à l'heure, on va mettre 2. Alors on va double-cliquer sur le crayon pour pouvoir, ici, changer le, le style de l'objet. On capture depuis la sélection, ce qui nous permettra maintenant d'avoir en permanence un contour de 2. Voilà, ce sera beaucoup mieux. On fait ici le tronc. Alors on va utiliser le magnétisme par rapport au chemin, ce qui permet d'avoir bien le... comme ceci. Hop, je supprime les poignées en appuyant sur contrôle. Voilà, à peu près ça ira. Ouais, L'arbre est moche mais c'est pas gênant. Oups. Je vais désactiver le magnétisme, rendre le nœud dur et jouer un peu avec les poignets, comme ceci. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, je fais une autre forme pour déterminer une zone d'ombre. Et 1 je duplique cette forme-là. Et je vais faire une intersection, on a vu, contre l'étoile qui correspond à intersection. Donc je vais appliquer une couleur orange qui est ici, que je récupère avec la pipette, F7, et je vais créer un petit dégradé. Claque. Je clique dans ma couleur orange et je glisse. Voilà, comme ceci. Je vais mettre tous les contours en orange, sauf celui-là. Voilà, là je ne vais pas mettre de contour. Et ici, et pour le tronc, ce sera du orange. Alors j'appuie sur F7 pour un, ma pipette, et je clique sur SHIFT, voilà, vous voyez, en cliquant sur SHIFT, la couleur est appliquée au contour. Voilà, ça ira, je fais une forme de sapin, tac, je vais retravailler tout ça, je supprime les nœuds, ceci, ça devrait aller. Voilà, je duplique cet objet, je vais faire une symétrie horizontale, voilà, retournement horizontal, je combine ces deux objets, CTRL-K. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, ou F2, et là, je joins les nœuds. Hop. Donc là, on va un petit peu réduire, comme ceci. Voilà. Je copie... Donc oh, je duplique le tronc ici, je vais déplacer en bas, et je vais réduire. Comme tout à l'heure, j'active le magnétisme. Bien penser à activer ici pour qu'elle ne soit tirée au niveau du chemin. Et je fais à peu près caler. Voilà. Donc, contour, on va appliquer la couleur ici orange bien sur shift voilà là on veut rien du tout on veut pas de remplissage on fait une petite forme comme ceci CTRL L pour la simplifier voilà je duplique cet objet je sélectionne celui-là avec SHIFT et CTRL Étoile. Donc là, on va appliquer le dégradé orange qui devrait être ici. Supprimer le contour. Et on a donc deux types d'arbres très moches. Mais c'est pas grave. Ça devrait aller. On va terminer cette première partie en créant deux formes. Donc avec l'outil calligraphique, épaisseur 10. 25 30 ou 29 Je clique, je glisse Voilà, ça fera ma première forme On va la simplifier Donc en la sélectionnant En faisant CTRL L voilà. Ma première forme Oups Et une autre forme composée De quatre objets Donc avec l'outil crayon voilà, j'en crée un Deux Trois voilà. Et je combine maintenant ces quatre objets. Tac, tac, tac. En appuyant sur SHIFT, je les sélectionne tous et je fais CTRL-K. Remplissage noir, contour, au cœur. Voilà, cette première partie est finie, on va pouvoir maintenant commencer la réalisation de la carte. A bientôt donc pour la suite.